Déclaration de député. Déclaration député. La députée de Davenport. Monsieur le Président. Euh, un étudiant a envoyé un tweet au député de Parkdale park et a demandé pourquoi on est de retour au collège. Il a demandé les néo-démocrates de l'Ontario et euh, Mme sheridan pour l'amour de Dieu, revenons à l'école. La réponse de la députée, qu'un diplôme de collège ne vaut rien, euh, ne vaut rien, c'est vrai. L'étudiant a retéléphoné avec tout le respect. Je suis intéressé à savoir pourquoi mon diplôme ne vaut rien. Monsieur le Président, tout député du côté de la Chambre est intéressé à savoir. On aimerait savoir pourquoi les néo-démocrates appellent les diplômes, diplômes collégiaux euh, qui euh, valent la peine. Pourquoi le, les néo-démocrates choisissent l'idéologie plutôt que les, euh, le pragmatisme. Et pourquoi on n'adopte pas le projet de loi aujourd'hui afin que les étudiants soient de retour en salle de classe Intervention du président. Je vais dire à la députée, je ne suis pas inamorée quand d'autres députés mentionnent, des députés de mentionnent d'autres, si ça a lieu. Je vais leur demander de s'arrêter. J'ai dit à tout le monde que je n'aime pas ça. Ça ne va pas avoir lieu. D'autres déclarations de députés, la députée de carlton Merci, monsieur le Président. J'ai honneur d'être ici dans cette séance d'urgence au nom du euh, groupe parlementaire con progressiste conservateur. En, euh, en concertation avec le gouvernement, pour que les 5 000 étudiants, 50 000 étudiants plutôt, soient dans les collèges aussi tôt que possible. Le, les services du Collège Algonquin et l'Association des étudiants sont en faveur de ces mesures législatives. À eux, je dis, nous sommes avec vous. Merci. D'autres déclarations député, Le député de Trinity Spadina. Merci, Monsieur le Président. J'ai grand honneur de partager... Certains des gazuïques, on a vu des étudiants en réaction au tactif de de retardement des néo-démocrates. Nous sommes euh, clairement fâchés avec les néo-démocrates qui bloquent les, que les étudiants soient de retour en classe. Nathalie a dit euh, c'était c'était déjà cinq semaines, il faut qu'on soit de retour en salle de classe, appuyer euh, les mesures des de lois de retour au travail. On a des droits. Pourquoi, euh, plutôt que de jouer de la politique, vous considérez ce qui est mieux pour euh, les, euh, les étudiants on a cinq semaines et c'est assez. Sarah a dit, on, on a déjà gaspillé cinq semaines, je veux de retourner à ma vie. Oubliez la politique, cela ne porte pas sur les étudiants, la vie, ça porte sur la vie des étudiants, leur avenir. Appuyez les mesures législatives. Mais Mike dit euh, votre blocage est vraiment une honte. Phil a ajouté qu'est-ce que vous avez fait pendant cinq semaines pour arrêter la grève Absolument rien. En bloquant euh, le projet de loi, vous démontrez que vous vous en fichez des étudiants du tout. Les néo-démocrates ne s'intéressent pas aux, aux étudiants collégiaux de l'Ontario et nous sommes d'accord. Les gestes parlent plus fort que les paroles et le refus des néo-démocrates à Ce projet de loi démontre qu'ils sont plus concernés avec leur choix politique que d'avoir les étudiants de retour en salle de classe. Veuillez vous, vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous, vous asseoir, s'il vous plaît. D'autres déclarations de députés. Le député de Beaches East York. Merci, Monsieur le Président. Je suis content d'ajouter ma voix à ce débat. On sait pourquoi on est ici, la seule raison, parce que les néo-démocrates bloquent les étudiants d'être retour au, au collège. Et c'est une honte, même d'un parti. Qui a fait de choses horribles par le passé. Ça, c'est vraiment une honte de jouer de la politique avec les, la vie des étudiants et de ne pas mettre les étudiants d'abord. C'est surprenant aussi d'un parti qui a appuyé de telles mesures par le passé. Même la chef du parti en 2008, elle et beaucoup de ses collègues, ont voté en faveur d'arrêter la grève dans les transports en commun à une seule journée. La même mesure législative pendant la grève de 2002 des éboires. À cette époque, le chef Howard Hampton, le chef de l'époque des néo-démocrates, a dit Il est bien temps d'avoir telle mesure législative, c'est équitable, on doit l'appeler. Vu ce que les néo-démocrates ont fait par le passé, pourquoi est-ce qu'il a changé qu -ce que, Pourquoi vous pensez que c'est une bonne chose d'arrêter les étudiants d'être en classe Pourquoi retarder de telles mesures législatives Je n'ai pas de réponse, mais la chef du troisième parti a une réponse et a l'obligation de répondre à tous les étudiants qui sont d ici, tous les étudiants qui regardent à la maison et tous les parents et grands-parents. Pourquoi vous ne empêchez les jeunes étudiants d'être en salle de classe? Pourquoi? Interruption du président, veuillez vous asseoir s'il vous plaît.